Bonjour à tous, bienvenue sur boursetechnique.com. On est le 26 mars, lundi. Euh, Aujourd'hui, il y a une nouvelle très, très importante qui vient de se produire au niveau mondial, même si euh, on n'entendra presque pas ça sur les médias traditionnels. C'est que les Chinois ont, ont démarré leur euh, yuan convertible à l'or. Euh, où on peut commencer à faire des transactions avec le yuan pour acheter le pétrole. Euh, donc, depuis les années 70, c'est le pétro-dollar qui règne euh, en maître et euh, roi euh, au niveau de la planète. Donc, si on veut avoir des, euh, du pétrole, parce qu'il ne faut pas oublier que le pétrole, c'est euh, la ressource naturelle par excellence dans tous les pays pour la croissance. C'est encore ça aujourd'hui, il faut pas le leurrer. Donc, il y a tellement de pétrole qui se transige aujourd'hui. Euh, les pays doivent se procurer d'abord des dollars américains. Pour acheter du pétrole. Aujourd'hui, ce règne-là vient de se terminer. Euh, les pays pourront euh, euh, acheter du, du pétrole avec des yuan, yuan chinois. Euh, ce qui arrive, c'est que les pays devaient euh, acheter euh, des réserves de dollars américains en abondance pour pouvoir se procurer du pétrole. Euh, là, maintenant, on oublie le pétrodollar. Le pétro-dollar ne sera plus roi. Je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Aujourd'hui, les transactions euh, débutent. Donc, euh, les pays qui peuvent, euh, euh, qui veulent avoir du pétrole, peuvent payer en yuan, Vous pouvez me dire, oui mais il n'y a pas tout le monde qui a des yuan, Mais ce que ça va faire, ça va diminuer que les plusieurs pays vont diminuer leurs réserves de dollars américains. Ils vont probablement se procurer du yuan euh, encore plus. Euh, c'est que le yuan va être convertible en or, donc ce qui arrive c'est que des pays qui ont des réserves d'or ou qui n'ont pas de réserve d'or vont se procurer de l'or pour pouvoir échanger ça en yuan et acheter du pétrole donc c'est vraiment un paradigme très très très important qui se produit en ce moment euh, qu'on ne voit pas dans les nouvelles traditionnelles, mais le pétrodollar dollar et le dollar américain euh, est attaqué euh, sérieusement, et pas par n'importe qui, par euh, la Chine, qui est euh, euh, la deuxième plus grande puissance au monde et qui va devenir, euh, dans des, une des cellules d'eux, la plus grande puissance euh, au monde. Donc, euh, on est dans ce nouveau changement-là. Euh, L'or est en train de monter. Euh, je crois que cette semaine, on va assister à la cassure de la résistance de 3, euh, 1350, 60 70, on est ce matin à 1350, euh, donc c'est à suivre, euh, c'est vraiment un changement très très important, euh, je ne dis pas que c'est la mort automatique du pétrodollar, du dollar américain au niveau mondial, par contre, ça donne un sérieux euh, coup de barre. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de pays qui sont un peu fatigués d'être sous la dictature euh, euh, des Américains, du dollar américain, pour euh, euh, faire des transactions au niveau mondial. Mais avec euh, ce nouveau yuan, adossé à l'or, convertible en or. Euh, où est-ce qu'on va pouvoir acheter du pétrole sur le marché. Par exemple, les Chinois vont commencer à acheter du pétrole russe sans passer par le pétrole dollar. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir de, des dollars américains. Ils peuvent se départir de leurs dollars américains. Euh, plusieurs autres pays, probablement, vont emboîter le pas. Donc, euh, euh, au niveau mondial, c'est un changement très, très, très important. Et les prochaines semaines, prochains mois vont être déterminants. Le dollar américain, comme je vous avais dit, est à la baisse. Il n'y a pas grand-chose qui pourrait nous, nous, nous indiquer qu'il qu y a des changements qui s'en viennent. Cependant, on, ça va être à suivre. Vais, on va regarder quelques graphiques rapidement euh, pour vous parler de au niveau de l'or surtout et euh, du dollar américain. Euh, donc, on va aller voir ça. On va commencer par regarder euh, le prix de l'or, le prix de l'or en ce moment est en hausse, une très très bonne hausse, 6$ euh, et euh, surtout ce qu'on regarde encore c'est notre fameuse résistance qui est 13,60, 13,70. Euh, probablement, mais encore là, il euh, n'y a rien de garanti, mais c'est très simple à ça qu'on pourrait avoir une cassure à la hausse de notre longue résistance euh, de 13,60 cette semaine ou euh, dans deux semaines mais je regarde le graphique à long terme, où notre RSI est au dessus de 50, très positif. Il y a la résistance ici qui est là, qui, qui, qui nous empêche de défoncer vers la hausse, mais ça devrait venir au niveau du prix, et puis il y a Mac, notre MAC qui est en très très bonne position. Donc au niveau euh, de l'or, euh, on attend le scénario, mais euh, très bien. Euh, au niveau du dollar américain, euh, bien la semaine dernière, on avait comme fait, on vous avait fait remarquer que euh, le ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est une situation très très similaire à ce qu'on a vécu en, en 2002. Donc, euh, on est à la baisse. Euh, les moyennes mobiles euh, 5-13 sur un graphique mensuel euh, nous donnent euh, une indication très très claire qu'on est à la baisse. Au niveau du graphique euh, quotidien, avec les moyennes mobiles 50 cents, c'est la même chose, euh, on prendra pas le temps de le regarder, mais c'est la même même chose, on est vraiment à la baisse et le scénario est très très semblable, on regarde le max, c'est la même chose, les deux lignes ici viennent de traverser à la baisse, donc euh, il n'y aurait aucune indication qui nous dirait que le marché, euh, le dollar euh, américain pourrait euh, revirer euh, à moyen long terme. Euh, au niveau du RSI, c'est la même chose. Euh, <coughs> au niveau des indices, euh, on a quand même aujourd'hui une remontée, un rebond assez euh, extraordinaire. Euh, c'est surtout dû à la baisse, à la faiblesse du dollar américain. Euh, mais est-ce que la course, la partie est gagnée? Euh, je ne sais pas. Il n'y a en ce moment rien qui nous, euh, si on regarde le graphique à plus long terme aussi, il n'y a rien qui nous indique que le marché euh, aurait changé de tendance. Euh, on voit vraiment que ici, le moyenne mobile, je vais aller voir euh, 13,50. Je vais aller voir ça. Ça avec... ne sera pas long. regardez ça rapidement. Avec... Ça euh... ne sera pas long. OK. Avec euh, le... Je le... sur le... Excusez. Euh... <rire> euh, ici, euh, je vais attendre mon... Cet indicateur que. OK. Possibilité de crack, c'est un article que j'ai écrit. Euh, oui, on pourrait euh, assister à une descente ici qui pourrait euh, se poursuivre euh, plus, euh, plus euh, de manière plus euh, substantielle, mais on n'a pas encore de d'indications qui nous montrait ça, cependant ce qu'on a aujourd'hui, regardez notre montée qu'on a, c'est simplement ça. Ici sur là, je suis sur le Dow Jones, on gagne 482 points, 481, 482 points, mais c'est tout simplement cette petite remontée là qui a vraiment pas euh, rien de significatif qui nous parle de changement de tendance. Euh, on est vraiment dans une tendance à la baisse. Euh, S'il y avait un, un changement, ce qui pourrait arriver, c'est peut-être une consolidation qui pourrait perdurer en euh, quelques temps, comme ce qui est arrivé un peu en 2015, mais euh, ou, ou l'autre scénario, ici j'ai fait le scénario le plus catastrophique, ce serait d'assister à un crash, mais on n'est pas encore rendu là. On ne sait pas ce qui va arriver, c'est pas nous qui décidons, c'est le marché. Mais il que vous souligner que ce qu'on monte, ce qu'on voit aujourd'hui comme euh, rebond, il euh, n'y a rien de significatif. C'est tout simplement ça ici, de cette petite remontée -là. Donc, euh, c'était euh, aujourd'hui mon analyse de la journée. Surtout, ce qu'il faut retenir, comme je vous ai dit au début, c'est le yuan, euh, où on va commencer à transiger <coughs> du pétrole avec le yuan euh, convertible à l'or. Et c'est vraiment euh, un, un, un paradigme très, très important au niveau mondial. Euh, on veut, en fin du compte, détrôner le pétrodollar. Euh, le pétrodollar qui règne depuis les années 70. Donc, euh, c'est très, très important comme nouvelle. Même si on ne le voit pas dans les médias traditionnels, c'est la nouvelle... Euh, qui peut euh, créer d'immenses bouleversements au niveau planétaire. Donc euh, c'est à suivre avec euh, M. Trump qui euh, poursuit les sanctions, surtout euh, euh, parce que c'est pas dit clairement, c'est euh, cet événement que euh, les Chinois vont commencer à acheter du pétrole en yuan, euh, adossé à l'or, euh, qui est l'événement déclencheur de de tout ce qu'on voit dans la, la la guerre commerciale. Donc c'est à suivre. On vous revient bientôt. C'était jean claude de La Rochelle pour Bourse